Yes, salut guys, mon nom est JP Bienvenue sur un nouvel épisode de Freeride Québec Aujourd'hui, on est au Mont-Saint-Anne avec une gang de chums On va aller rider une des pistes super le fun de la montagne qui s'appelle La Tordue Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner Hey, je me Ah, il est mal fait ouais. ce North Shore là? <rire> Ça, c'est ma piste préférée. Elle est tellement le fun. Oh, je, je trouve que c'est le mix parfait entre technique et flowé au mont saint anne là. <rire> aïe aïe! C'est savais que t'avais des lunettes sur ton casque, hein? Ouais, c'est. Ok, c'est bon. Je prends ouais, prêt <rire> <rire> ouais, sûr. Mais... <rire> il a eu comme un king! Ouais, on l'a, on l'a pas, hein! Ta barouette! <rire> Ça fait si on est dans une section de la tordue qui commence à avoir un petit peu d'âge. Elle commence à, à creuser un petit peu, si vous voulez. Ça fait qu'il y a des, sans dire, des drops, a une couple de places qui sont quand même assez hautes, qu'il faut placer la roue à la bonne place pour réussir à passer. Et puis, c'est une piste qui n'est pas facile à, à bien comprendre le flow. Et puis, euh, cette année, j'ai vraiment compris le feel de la piste, euh, savoir où accélérer, où ralentir, puis vraiment comprendre euh, comment la, la faire du début à la fin. Euh, sans trop hésiter, sans trop perdre de temps puis prendre une bonne vitesse ça fait que c'est une piste qui est, qui est assez technique à ce niveau-là Ah! il y a du chunk <rire> yes! Un petit break! <rire> wow! Ça va, mon cher? Ouais, ouais, ça va! T'es la barouette! T'as les réflexes d'un chat? Donc, euh, notre premier Mario aussi qui avait eu une, une petite bad justement, il roule euh, clippé, puis c'est des pistes euh, qu'il faut avoir des, des super bons réflexes. Euh, si on a des petites bad là qui c'est le temps de décliper et compagnie, ça fait que c'est pour ça que je suis très content d'avoir mes, mes pédales Ha! <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Wow! Ça a fait un petit bruit, hein? Il n'y a pas eu d'étincelle, mais t'étais pas loin. Écoute, je pense que je checkerai ton dérailleur à la fin de la run pour être sûr. Euh, la section que je fais ici avec mon ami Guillaume à l'avant est quand même pas facile. C'est une section qu'on peut aller très, très rapidement euh, quand on sait ce qu'on fait. Et puis, il y a des roches qui arrivent assez rapidement. Ce n'est pas, pas tous des roches qui se sautent et qui sont, qui sont possibles d'éviter. Ça fait qu'il faut bien faire attention. Même si on voit j'essaie je, de suivre Guillaume de proche puis je prends des mauvaises lignes. Ça fait que Guillaume, ce n'est pas tes lignes que toi en pas. C'est moi qui te suis trop proche puis je regarde pas ce que je fais. Non, ça va Hop. Hop! Hey, j'aurais pu te dépenser à l'intérieur, ça aurait été beau. <rire> oh! Man down. Et c'est un rof la ligne. Et voilà, yeah. comme un pro C'est là qu'on va savoir si vous avez du, du skills Ça ici c'est une des sections clés, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. On voit ici Guillaume qui, qui va beaucoup de gauche à droite en essayant de trouver le bon chemin. Ça fait que c'est pas évident de, de bien s'enligner. Et, évidemment, avec l'effet GoPro, ça semble pas si pire, mais c'est une section qui a, qui a quand même des, des petits caps assez attiques à descendre. Et puis, si on ne s'enligne pas sur la, sur la bonne piste ou à la bonne endroit, comme Guillaume l'a fait, c'est facile de passer over the bar. Et puis, c'est sûr, c'est des pistes qui se font quand même très bien en, en bac de downhill ou en 29. Euh, déjà en 27, je voyais une différence. c'était plus difficile. On peut faire ce petit saut-là qui est bien le fun. Et... Rajouter une petite section supplémentaire ici qui est, qui est pas mal désaffectée. Il faudrait prendre le temps d'y aller avec le, le leaf blower et les, les râteaux pour essayer de redonner un petit peu d'amour au printemps prochain. C'est une petite section additionnelle qui est qui est pas obligatoire. Ça fait un, un petit ajout le fun tant qu'à juste euh, descendre dans le chemin de la pichard. Puis euh, souvent c'est parce qu'il y a beaucoup de marcheurs euh, qui reviennent de familial pichard. Fait que c'est pas le best de descendre en fou avec nos bacs en plein milieu. C'est une petite, euh, petite section additionnelle qui peut être euh, amusante à faire. Et après ça, on s'en va finir avec euh, l'ancien North Shore. Ceux qui ne savaient pas ici, il y avait des, des North Shore au Mont-Saint-Anne, euh, il y a à peu près une quinzaine d'années. Elle avait été construite par euh, Dangerous Dan Cowan et puis euh, ça a été enlevé depuis. Ça fait que c'est ça, ça va être la fin du vidéo, euh, euh, tordue agréable. En gang, ça fait que si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite évidemment à donner un petit thumbs up aux vidéos, ça aide énormément. Et peut-être même vous abonner pour voir plus de vidéos du Mont-Saint-Anne et des trails un peu partout au Québec, à Freeride Québec. Salut guys, bonne journée!